Aujourd'hui, notre classe va vous présenter le livre de Fanny Chartres-Solaire dans le cadre du concours Mosellier. C'est l'histoire d'Ernest, un garçon de 10 ans. C'est aussi le narrateur de l'histoire. Il veut aider sa sœur Sarah, âgée de 16 ans, qui souffre d'anorexie. Elle ne veut plus manger. Sa maladie a été provoquée par le divorce de leurs parents et surtout par les crises de leur mère dont ils doivent s'occuper. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé du livre Les personnages sont géniaux. Je trouve que Ernest et Sarah sont très courageux. Je pense que ce serait difficile de vivre avec une mère comme elle. Moi, j'ai aimé Ernest car moi, je ne pourrais pas vivre avec une maman comme ça. Je crois vraiment qu'il a la maladie de l'oiseau courageux. C'est si un aventurier comme quand il passe par-dessus la grille de l'école alors que c'est interdit. Et rigolote, elle est toujours de bonne humeur. Il y a beaucoup de moments que l'on a bien aimé. C'est bon quand Ernest était content de voir son père et sa sœur à l'infirmerie, il était heureux. Il y a de l'amour aussi quand Ernest avait pour la première fois l'infirmière scolaire Jeanne et qui tombe amoureux' C'est joyeux quand prenait le bus pour aller à l'école. Ils écoutaient de la musique et ils chantaient. Ça fait peur quand la mère d'Ernest fait une crise. Elle casse tout dans l'appartement. « Dis, Osette, est-ce que tu es heureuse à la maison ?» lui demandai-je quand nous rentrons de l'école. « Mais bien sûr !» me répond-elle en ébouriffant mes cheveux. « Je suis toujours bien quand je suis avec toi. »« Non, je veux dire, avec maman, tu sais bien. » Un silence s'installe entre nous. Nous échangeons un long regard. Un regard qui dit beaucoup de choses. Je n'ai pas aimé quand Edouard et ses amis du CM2 se sont moqués de Français. C'est pas bien de se moquer des autres, surtout du physique. Je n'ai pas aimé quand la mère et le père se sont disputés. L'histoire fait penser quelquefois à nous, à l'école, avec les parents, mais en mille fois pire. Heureusement, il y a de bons moments, comme quand ils partent en week-end avec leur père ou au cinéma avec Francine et son frère dont Sarah est amoureuse. Ernest, imaginez avec le loup et le bonbon en géant, c'était drôle. C'est vrai qu'Ernest est tellement... Rêveur qui n'imagine des personnages vivants comme le grand méchant bouffe. Ah on parle enfin de moi Et surtout quand le géant il t'a pris par la queue et il t'a envoyé dans les bois. C'était aussi rigolo quand François fait son panneau autostop et qu'elle écrit sa malle n'importe comment. J'ai beaucoup aimé les recettes de cuisine en poésie, surtout qu'elles aidaient Sarah à manger. J'emprunte les ustensiles à Madame Bibescu et je cuisine les recettes poético-caloriques de mon cahier. Le festin fait pour toi, les croquets, la vie de madame ou encore les spaghettis en fouille. Je sais des choses pas très bien Je n'ai pas aimé le début car c'était un peu ennuyeux. C'est vrai que dans les premiers chapitres, il ne se passe pas grand chose. quelquefois ah ah quelques fois le vocabulaire était compliqué et les chapitres ennuyeux. Et quelques fois Haha Ha C'est plus fort ben c'est moi. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi Tu n'es pas dans le bon livre. Oups la Solaire, c'est quand même un livre cool. Ernest, on aimerait l'avoir comme copain. On a trouvé l'histoire émouvante, joyeuse, triste, rigolote et fantastique avec les rêves d'Ernest. Et le, loup, euh, le livre, on l'a. Euh, bof Même bof. qu'à la fin, chut, ne spoil pas le livre. Allez